mon attention, plus tu penses à quelqu'un d'autre. J'ai mal quand j'appelle et que personne ne répond même pas. Je tente de me donner à toi, mais tu ne sembles pas être prêt. S'il te plaît, laisse-moi t'aimer. C'est moi Jésus. Chaque jour, tu ouvres ta boîte de réception pour lire les messages de tes amis, mais combien de fois ouvres-tu ta Bible pour lire le message de Dieu S'il te plaît, lis jusqu'à la fin. Mon nom est Dieu. Tu as à peine le temps pour moi. Je t'aime et te bénis, je suis toujours avec toi. Tu dois passer 30 minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Ne prie pas, fais-moi juste des éloges. Aujourd'hui, je veux que ce message circule à travers le monde avant minuit. Vas-tu m'aider S'il te plaît, ne brise pas la chaîne et je vais t'aider avec quelque chose dont tu as besoin. Une bénédiction est sur ton chemin. S'il te plaît, arrête tout ce que tu fais et fais suivre le message. Demain sera le plus beau jour de ta vie. Ne brise pas cette chaîne. Envoie cette page à 14 amis dans 10 minutes. L'horloge commence maintenant.